de participer, à la table de La maison, vous comprenez Tous les qui ont cru, qui ont été baptisés. qui on a fait le ne se reprochent rien. ont bien dit qui pour bien. pour manger, pour croire Amen. Amen. Mais respectez vous le Nous n'avons pas besoin de cela. Mais nous avons besoin de ceux qui respectent la parole de Dieu? Mais vous avez vous? Mais vous vous? Vous vous? Heureux d'avoir rencontré ces hommes. Vous Ah va le faire? On va Amen. Amen. Et maintenant, nous appelons. Le frère Léonard le De la Belgique. La Belgique. Précisément de Bruxelles. Mais c'est ici c'est la Bruxelles? Il viendra aussi. Et vous avez Vous parlez. Et vous avez. Amen. Amen. Ah. Je vous Dieu vous chez nous. C'était un privilège pour moi d'être ici à cette convention. Je vous remercie de pour m'avoir permis de passer ces quelques jours avec lui. Et surtout la grâce d'avoir aussi entendu mes aussi frères qui ont porté la parole. Je remercie le Seigneur la la parce qu'en écoutant, on arrive aussi à, à aussi connaître ceux qui et Dieu m'a donné cette grâce de pouvoir m'asseoir. soir. de aussi. Je voudrais aussi, comme je pense, que notre frère devienne plus visible au vous. D'abord, Je voudrais remercier vraiment nos sœurs qui ont beaucoup préparé. nous. Qui avait donc voulu cuisiner. Sincèrement, j'ai vraiment très bien mangé. Et la nourriture a été vraiment une bonne nourriture. J'ai aussi réalisé qu'ils ont vraiment préparé tout leur cœur avec. Attention. même le service le service était vraiment un service très que le Seigneur vraiment se souvienne de vous parce que ce n'est pas une tâche facile de préparer tout Mais tout le monde cœur, je la de, la de et de dit, je prie pour que Dieu vous bénisse richement et aussi à la chorale, aussi. Bien à la Coran. Et à tous ceux, frères et sœurs, qui étaient venus de loin pour vous. Parce que aussi votre présence a permis y ait cette conversation. Et aussi par-dessus tout, je remercie aussi notre frère le pasteur Pamère. J'ai vraiment touché dans mon cœur. Voir les déploiements, ils ont mis un véhicule aussi à leur disposition. Tout ce qu'il a fait, je le remercie de tout. Certainement aujourd'hui, c'est aussi le dernier jour. Je termine ici. Je continue sur le Kaboul. J'aurai 5 euh, jours. Et aussi, c'est notre jour aussi à la libre vie. Chaque rencontre que nous avons est toujours un moment qui est privilégié pour le peuple de Dieu. C'est de pouvoir réaliser l'importance la de l'action qui est posée pendant le temps dans lequel nous nous rassemblons. Nous remercions notre Dieu parce qu'il nous a fait la promesse dans les scènes écrites. En nous disons, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je vous en les sur le consolateur. L'esprit de vérité. Et la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Alors nous réalisons quelque chose de très important ce que la Bible dit, que tous ceux qui sont conduits, pas celui qui se prétend être ou celui qui croit mais celui qui est pour Dieu par l'Esprit de Dieu celui-là est un fils de Dieu et si donc il est fils de Dieu alors l'Esprit de Dieu pas le frère pas le frère pas la soeur pas le pasteur vous répétez mais bien, l'Esprit de Dieu rend ah, témoignage donc, toi, met, à son esprit, il est le fils de Dieu. Alléluia. Ah, Maintenant, la question est celle-ci comment est-ce que l'Esprit de, est de Dieu peut rendre témoignage à mon esprit que moi je suis fils Dans le livre de Romains Au chapitre 8 Que je voudrais lire avec vous Les scènes de nous Montre une chose Qui est vraiment très important pour nous Romains au chapitre 8 et nous lisons ici d'abord le verset 1, euh, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis nous voyons dans la Bible qu'il y a un point. Et quand on s'arrête là, alors on crie « Gloire !» Mais je crois qu'il y a un petit problème. Si vous avez la version, c'est bon. Et que vous lisez cette écriture, que dans La version c'est elle continue en disant. pour Ceux qui vivent selon l'esprit, Et non, selon la chair. Donc il y a une différence. Parce que la Bible fait pas ici qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors plus bas, il continue. continuer. mais on nous pourrons lire la partie du verset 9. Il dit ceci. Pour vous, la vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, c'est un peu ça. Il dit les... pour vous, la vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Je voudrais que vous regardiez ceci. Lorsqu'un homme vient à Christ, il reçoit comme son sauvable personne. Cette étape-là, comme vous le savez, c'est la justification. Dans la justification, Dieu n'est pas là-dedans. Dans la justification, c'est l'Esprit qui agit. Alors, cette étape effectivement de la justification doit être accompagnée dans cette étape effectivement de la sanctification. Et tout cela, c'est l'œuvre de l'esprit, effectivement, qui travaille. Donc il y a une partie, effectivement, de Dieu, quand on vient à lui, lui son monde, effectivement, la sanctification. Si y a encore un peu plus l'avantage qu'est ce que cela veut dire C'est si tout à fait ça lorsqu'un enfant est né il est d'abord au stade de tombé et puis à ce moment il devient un jeune homme et puis à ce moment il doit être un âge aussi cru donc il y a quand même des progressions même dans la naissance naturelle alors tant est-ce que réellement Dieu en possession de l'homme. Et j'ai entendu ce matin mon père et mes frères qui, ceux qui parlaient de la paix Quand est-ce que réellement Dieu en possession de l'homme Parce que les saintes écritures nous montrent que Dieu est saint. Saint, Saint, Saint et l'éternel, le bonheur Lorsque nous venons du monde, nous avons notre façon de pouvoir avoir le choix. Quand bien même nous avons accepté le Seigneur comme notre sauveur personnel, et il y a toujours la nature charnelle qui demeure dans nous. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a parlé de la sanctification En fait, la sanctification, c'est le nettoyage complet et total. Dieu nettoie le vase qui vient de ramasser. <mérise> il nettoie ton caractère la nature où de la parce que Dieu ne peut pas vivre avec ta nature. Dieu, comme il est saint, il veut un vache saint. Je veux que à vous que la nature de l'homme fait que l'homme toujours un être chat. Le roi David disait J'ai été conçu dans l'inédite. Et mon père m'a aussi conçu dans le péché. Mais toi, tu veux que la vérité soit au fond de Alléluia. Fais donc toi pénétrer la vérité en étant de toi. Le Seigneur dit pour que puissent... Dieu veut donc de nettoyer l'homme. Okay, pour qu'il puisse prendre la possession. C'est comme cela que le caractère de l'homme commence à pouvoir être un caractère tout à fait différent. L'homme qui hier était un voleur, un menteur, sa façon de parler commence à pouvoir changer. Ah. Et comment cela se fait-il? C'est parce que Dieu est en train de faire un travail. Qu'est-ce que Dieu cherche à pouvoir avoir? <mère> Parce que quand on te regarde, on te voit toi, Vous souvenez de la question <mère> Et Domain a posé la question. il y Il a à parler de Maintenant, montre nous le père. C'est là que Il a vous il y a si longtemps, que je vais toi de ah, Tu ne m'as pas reconnu. C'est lui qui m'a vu. Il a vu le père. Ah, ah. Le père. Et le pasteur. je pense qu'il est un l'honneur. Je vais parler pas. en fait de l'empreinte. de L'image du Dieu invisible. Mais, donc, si toi et moi nous voulons voir Dieu, c'est donc en Jésus-Christ la parole de Dieu. Mare Mare Jésus, notre Seigneur, Jésus Il est, est l'image de Dieu. C'est ce la Bible dit. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit aussi de nous Et nous avons été créés aussi à l'image de Dieu. Et quand on parle du Seigneur Jésus, la Bible dit, tel il est, tel il est, c'est le signe des vos. Et dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 15, Bible dit que la même manière, Qu'est-ce que Dieu cherche contre Il Et enlever tout ce qui est de toi pour, pour que Dieu puisse se refléter en toi. Alléluia. Pour que tout ça, l'apôtre Paul nous le dit. Ce n'est plus moi qui vis. Parce que si moi je continue à vivre, Christ ne peut pas vivre en moi aussi longtemps que tu as ta propre vie à toi. Aussi longtemps que tu as ta propre nature à toi. Aussi longtemps que tu as des choses qui te plaisent à toi comme tu le veux. Dieu, Dieu ne peut rien faire avec toi. Mon frère et ma soeur, chers amis, dans les choses de Dieu. Soyons conscients. Quand on parle de la foi, à ce n'est pas quelque chose qui est comme on marche comme Allah. La foi qui nous sert, c'est nous qui nous dire quelque chose qui est réelle. Parce que comme la Bible dit, Dieu a ]Huh jeté le regard. parmi les nations. Dieu a le a jeté le regard. a le a jeté le regard. Dieu a jeté le regard. a jeté le regard. Dieu a jeté le le regard. a jeté le regard. Dieu a jeté a jeté le regard. a le regard comme les nations, les partis ne savaient pas ce qu'ils faisaient, non, ils savaient ce qu'ils faisaient, s'il vous plaît, ils savaient très bien, soit que lui il cherchait, hein. me so mais les nations n'ont pas compris, je voudrais que vous preniez à ton sol, vous preniez à ton et si aujourd'hui, les nations ont pu avoir la lumière. Et l'évangile est allé vers les nations. ce n'était pas pour les nations. Parce qu'il a de Dieu a jeté le regard. Parmi les nations. les nations. Il n'a son peuple Alléluia Alléluia et Puisqu'il est venu oui, chercher le ciel là, la lumière va aussi frapper aussi tout le monde. C'est pourquoi, frères et sœurs, tous ne peuvent pas croire le message de grand histoire. Non, les dénominations resteront des dénominations. Alléluia. Parce que le regard du Seigneur, c'est pour les C'est là qu'on parle du temps. le temps favorable où la, la Bible dit Cherchez l'éternel pendant qu'il Voici le temps favorable Alléluia Oh oui mon frère Dieu connaît ceux qui lui appartiennent Il n'est pas venu chercher n'importe potes Il n'est les Il, y a, il y a de ces hommes-là qu'on appelle des, des bourras. Mais n'appelons que les camions à part. Tu pas aller qu'on c'est quelqu'un qui suit les camions qui ramassent les sacs. Il qui... a camion Non, non, non, non, non. c'est le camion des de sacs. Avant, suivre ramasse parce que chez nous on met les sacs dans les sacs. Dieu ne pas les Dieu ne pas les Dieu appelle seulement ceux qui sont à lui. On te supplie de croire en Dieu. Il n'est pas nécessaire de supplie de dire Frère, fais comme la Bible dit. Frère, fais comme, comme la Bible dit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si Dieu est venu te chercher, c'est parce qu'il te connaissait. Oh, Quand est ce que Dieu t'a connu? Toi? avant même que le monde soit mort Alléluia Alléluia Frère oh, et ma soeur oh, Dieu est toujours certain c'est pourquoi la Bible dit la parole de Dieu ne peut pas faillir oh, Alpha. Et, Et, Et Alpha. Alpha. C'est lui qui a amené le temps à l'existence. C'est lui qui est l'auteur de la création. Alpha. Donc, si lui savait que cette chose lui serait impossible, Alpha. Alpha. il n'aurait jamais permis que cela arrive qui contrôle toutes choses depuis le début jusqu'à la fin. C'est pourquoi l'Écriture nous dit trois chrétiens, trois croyants, trois fils de Dieu, le Seigneur a dit, rien ne vous sera impossible. Alléluia. Pour moi, en tant que fils de Dieu, il n'y a aucune chose qui soit impossible. Parce que notre Père, Amen. <t> ah, oui. Ah oui, mon frère. Ainsi donc, avant que le monde soit bon, Dieu t'avait déjà vu. C'est pourquoi les choses de Dieu ne sont pas des choses en désordre. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir l'apôtre Paul quand le Seigneur lui a apporté la grâce de voir il pouvait se tenir et dire, il n'y pas de il de il de moi, pas de moi, il n'y a pas de moi, il de il je a vous ne serez pas serviteur de Dieu. Et cet homme nous fait savoir Mais quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec des paroles flatteuses. Mon ami, je suis venu avec la parole de Dieu qui vous a été donc annoncée. Et aussi dans laquelle effectivement vous avez cru. Mais la qui là, Et qui cette parole en vérité? Agit en Je veux que vous compreniez. ça Je crois que a fait cette assertion oui. au Vous ça. Je le pasteur Pascal. il Dans le Jean chapitre 6 le Seigneur Jésus a dit. Il veut que vous prêtez attention. Il y a C'est lui qui ne mange pas Il la Il est bon. So oh Qu'est-ce qui s'est passé On a commencé à le Les gens se sont emportés. C'est bon d'ici. nous avec nous. Il ont même chassé les démons. Il ont fait beaucoup de choses. Il l'ont regardé. Il a mon frère, qui peut supporter, avec telle parole, alors il a vu simplement le docteur par l'autre comment à se lever parti. Moi, ça vous a été. S'il était comme les autres prédicateurs dans les églises nationales, il veut simplement que dans les églises il y ait des membres pour les crimes et les offrandes. Il ne veut six Si Il ne vont. Comment je vais payer l'électricité? Comment Je vais manger tout le mois. Comment que Quand Dieu ne t'a pas envoyé, il en a pas a pour manger avec les des les enfants. Quand Dieu t'envoie il doit prendre soin de toi. Alléluia. c'est la vie des fabriquer des églises. Ma a rien fait, les titre des pasteurs ne Je ne que vous suivez quand il a regardé, il a commencé à s'en aller, il n'a pas Il est resté tranquille Il a regardé, les autres se sont les Je ne vous Vous ne faites le pourquoi vous ne partez pas, Ça pas, dit. Oui, est pas les... oh, Il n'y a pas de problème. aussi. vous plaît, j'ai ne pas Vous ne pas vous aussi, vous restez pour moi. Partez Alléluia Mon frère ma soeur, véritable serviteur de Dieu, ne peut pas supplier les âmes. Oui. Qui vous applaudit aujourd'hui Demain, le même peuple va vous rejeter. Il fait bien ce Je suis un grand On a on C'est va dire, je prêche chez moi. avec moi. demain, ce peuple-là, il a dit nous a raconté. ce qu'il nous a raconté le Seigneur Jésus-Christ, il a il a, il a guéri, il a, guéri, il, a guéri il, il, a il a fait tout. il a gagné la on la a mis la a la vie, il a sa la sa mis il côté. gagné la vie, il a gagné Pilate il a gagné le il a le a gagné la vie, effectivement pour les autres. Et là. Là. Et il était là. Était là. Jésus était là. Pilate pose la question au peuple Au peuple radical, au là radical, au peuple radical, au peuple radical, au peuple radical, au peuple radical, au là. Lequel -vous que je au peuple radical, au ce matin, vous direz. Oh si j'étais là. moi Je vais choisir si je lance sur la même chose la la oui. c'était le monde nous. la Jésus était la vie sainte. Vous perdez devant Le Vous converra les le choix. Ils ont tous abandonné le Seigneur. Il dit, <t 'en> oh nous voulons à ma ma ma. Mais Pilate dit mais... Qui... mais alors qu'est-ce que moi Pilate Je vais faire avec ces Jésus. Qu'est-ce Qu'est-ce que je vais faire avec lui J'ai trouvé des mal à Qu'est-ce que je vais faire avec ces Jésus le crucifiez-le. le même peuple je dis le prédicateur. je Que Dieu vous accorde la force. ne soyez pas sous les notions de quand ils quand ils applaudissent nous avons pas avec et tout son cœur, avait le respect. Et pourtant, non. il avait entendu la il a un, un, même, la et la la a a même la prédication. Et cette prédication, Vous ne parlez pas avec C'est lui qui mange la chair. Vous ne pas comme Vous ne Vous ne à cette époque. Vous ne parlez ne à la bouche de Moïse, Dieu avait dit, dis, oui, vous ne pouvez pas manger le sang. Là, le sang était qu'elle de se consommer. Il, dit, il, dit, il, dit, il, il y avait même des chiens des animaux, les animaux ne pouvaient pas manger. Il a voulu être dans le monde la boule, il a voulu être le monde de la il Mais lui, il vient et la il la on a pas de il dans il a pas de il a il a a de il ne la il de il a parce qu'il nous dit des choses qui sont concrètes au sein de Vous vous souvenez Il est là. Il Depuis le peuple qui était Les gens, les anciens, si, ils ont trouvé une femme à flagrant débit de la Cette femme, était vraiment, bah. Alors, ils l'ont trouvé là-bas. Bah, bon Lui, là, là le Seigneur était loin là-bas. Bah, il s'occupait de ceux qui étaient perdus. Bah, alors, tous ces religieux-là, bah, bon ils ont saisi la femme là-bas. Ils, bah, -là. bah, bah, là, ils ont pris la femme. Bah, bon ils n'ont pas couru les routes des pédicaux. Donc, mais Là, où vous l'avez attrapé. là si vous savez ce qu'il faut faire, faire. de ce côté-là. Mais qu'est-ce qui vous a poussé? Et qui Jésus? Et ils ont ils trouvé vous Alors, Moïse, nous a dit C'était bien écrit Moïse, nous a dit et une femme adultère moi être là. la alors maintenant qu'est ce que toi tu dis vous n'avez jamais fait On la femme là-bas ils avaient ce que vous avez dit mais je vais le mettre en pratique Mais parmi les peuples un peu le mais mais et il n'ont pas juste que celui. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Mais ça va Vous Vous le pourquoi. de l'histoire. Même les savez pourquoi. J'ai terminé avec la ouais, je temps, Vous souvenez les limites, quoi, de le chef. de Ce sont ceux-là qui disaient au peuple. Est Ils ne croyez pas en lui. Vous voyez que Jésus Si le Messie, on va vous exclure. Pas qu'un mais Nicodème lui. il dit au Seigneur, je la moi, Donc nous tous, les Saguenars les Juifs nous savons que toi ici, tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia Les problèmes sur toi, ils ne voulaient pas que le peuple les sache. Dans leur long terme, ils travaillaient et ils savaient que Jésus était vraiment quand ils ont amené, ils ont le ce que nous devons la Mais Le Seigneur, n'a jamais dit que ce que Moïse avait dit. N'est pas conforme. Il a de la Donc, parce que c'est lui qui a donné la parole Oui, c'est ça. Mais le peuple, quand c'est le cas, Moïse, l'a, Il la Moïse. Il n'a pas prêté attention. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse Moïse Mais qu'est-ce que Moïse a vraiment dit En fait, Moïse m'a dit Moïse Le Seigneur notre Dieu suscitera d'entre vos frères Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il veut dire que Moïse a dit? Il dit ceci. Vous l'écouterez. Dans tout ce qu'il vous dira. pas Non, il Vous devez les dans tout ce qu'il les gens sont. Il n'y a que la, la vérité, qui peut ah, si je à la fin, vraiment... si vous remarquez dans le, le, le, le, le Saint Écriture, dans le livre de l'Apocalypse, la regardez ce qui est écrit. La... Et Ça c'est quand même très étrange. Même le au moment où le Seigneur oui. a commencé madame la a simplement oui. pas le Seigneur dit, donc à l'ange de l'église de Fè. Voici ce que dit celui qui tient cette étoile dans sa main droite. Alors là nous voyons que le message est donné au message. Il faut que le message puisse apporter son message. C'est ce que nous lisons. C'est ce qui est écrit, non Écrit de l'Église de Fès. Le message est donc au messager et voilà que le messager doit proclamer son message. Quand il a proclamé son message, il a terminé. Mais regardez ce qui est étrange. Et ça, nous lisons cela au verset 7. Après 2, chapitre 2, verset 7. Et il dit ceci. Que c'est lui qui a des oreilles, en tant que le messager dit, c'est des livres comme ça. Et pourtant, vous lisez avec moi, nous les lisons. Et c'est lui qui a des oreilles. Yankoua. En tant que c'est que le messager dit, non. L allé Alléluia. Alléluia Le messager est le messager mais, mais l'esprit est l'esprit Alléluia. Alléluia Le messager Alléluia. est un phare c'est celui qui utilise le phare c'est celui qui est important que l'on voit écouter Alléluia Alléluia Le rapide nous montre Alléluia. Elle le dit. Je quand je me suis retourné. C'est Jean qui a dit ça. Pour voir à quoi te la voix qui oui, me marche. J'ai dit quoi J'ai vu Sur des choses qui sont importantes. Je reviens à la fin de mon frère. Il y avait comme frère ici, il nous a lui donné des épreuves. Et puis il nous a ramené, effectivement, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, il s'était arrêté à Kadesh parmi Et qu'est-ce qu'on a fait on a envoyé des espions, espions pour aller voir on a envoyé des parce qu'ils n'avaient jamais vu ce pays mais ils en avaient entendu parler parce que Dieu leur avait dit c'est un pays où le lait dans le miel. Alors on a envoyé des espions pour aller voir il a Si le jour sur ici il y des... avait es... ah, Il y avait aussi Josué Canet voilà, Il y avait aussi Josué Canet Avec les autres aussi les... Et tous bah, ont a... pays et... ils, ils ont vu le même pays Ils ont vu la même chose Maintenant, ils doivent revenir. Pour maintenant raconter ce qu'ils ont vu Alors, tous ils ont dit non, non, tu viens. Le groupe qui était là. Comment Ah, le pays est comme le Seigneur l'a dit. Alors s'il est comme le Seigneur l'a dit. Comment tu nous mais Dieu. il qu'est-ce qu'il y a? tout oui. oui. oui. vous nous avez qu'est-ce qu'il y a? Et comme le Seigneur l'a dit, le Seigneur a dit la vérité, mm. vous mettez, et puis nous a dit les possessions, soyez... il y a un problème, problème. c'est qu'en parcourant le pays, nous avons vu des fils d'un d'Anna qui sont des géants, et à côté nous sommes des soudainés. en tout cas, en tout cas, A e a o que você espera? Ah, o que não, a força. A força. que O O que que ne avec comme le Seigneur l'a, il est de il la nous il nous a dit. puisque le Seigneur nous l'a dit. Puisqu'il nous la dit à nous. plus que ta parole. la possession du pays. Je ne suis rien. Je ne pas de... de... ne pas de... Je ne suis pas de... Je ne pas Je suis pas capable de... il ne pas Ils ont vu que Dieu est capable. Si il nous a donné, l'a donné, ça veut dire que nous sommes capables. Mon frère et ma soeur, je vais le lire sur la soirée. Ça fait combien de temps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 depuis que tu as pris est-ce que Dieu a confirmé que toi tu lui appartiens Parce qu'une chose est réclamée que je crois au Seigneur, une autre chose est que le Seigneur doit confirmer que ta foi est la foi de Ce n'est pas parce que vous vous asseyez, nous allons nous vous savez, nous avons mon frère qui de prophète ici. Nous avons Que Dieu vous accorde la grâce. Nous devons honorer tous les hommes de Dieu. Nous devons ah, pas mélanger les hommes de Dieu. avec Dieu. Chaque homme qui sert Dieu. Comment montrer Ça va être une chose. William a Aujourd'hui, nous ont un grand.. Vous avez quelque chose à qui vous êtes un Pourquoi vous dites qu'il est un autre Parce qu'il est le d'ébranam Ça vient de l'ébranam. Mais c'est parce que le Dieu du ciel s'est intéressé à lui. Si théâtre. Dieu ne s'était jamais intéressé à lui, vous ne l'aurez jamais connu. Alléluia Alors, qui est celui qui est important Est-ce que vous êtes un ébranam « Ne et pas de on vient Seigneur !»« vous vous savez, je pense que dans ce message, « on parle tellement beaucoup, trop de Ruyam, » C'est normal que les gens du dehors que dans Il y a que le la ferrement Il y a aucune réunion les gens dans le dehors se retrouver sans citer où a de te la C'est donc pour lequel Dieu nous a apporté. À... ça, ça dans... oui. est effectivement. Mais on a ça. Ce que Dieu fait dans son temps ah, là, ça, a... Dieu n'a rien à voir avec les phare donc, Dieu a à voir avec un peuple saint, la mis à part, purifié, mis nous le La Bible dit dans Jean chapitre 10, c'est le Seigneur Jésus, il dit que je suis les bon bergers, Il dit. Le bon Péché appelle ses propres pécheurs. Et quand il les appelle, la Bible dit qu'il les appelle par leur nom. Le Seigneur appelle le Sien par leur nom. Et quand il les appelle, ils entendent ça. Il Il fait sortir ses briques. Quand il fait sortir ses propres briques, parce qu'il est dans une mais y a aussi des bergers qui ont mis aussi leur voix d'habitude, il y a y a de avec le coup, la là voir oh. oui. mais, mais, mais chaque berger vient aussi avec ses péris. quand vient l'autre aussi, l'autre aussi pour qu'il soit gardé dans la pêche de il dit, quand je monte à la belge j'appelle je n'ai pas eu de la Je la Cela ne m'appartient pas Cela appartient à la Il rien de toi, de toi Qui es-tu Est-ce que tu crois Oui, oui, je suis baptiste pas Je suis pas de c'est pourquoi bon, bah, je vous ai mis ici. Ça a dû choquer, mais ça a Il y a beaucoup de Jésus. Il y a des Ça dépend lesquels vous avez reçu. Il y a si vous avez reçu le Jésus des Baptistes, vous devenez un Baptiste. Vous vous accrochez aux traditions Baptiste. Si vous avez reçu le Jésus des Pentecôtistes, vous devenez aussi un baptiste. Pourquoi Parce que les Jésus des Baptistes, les Jésus des Presbytériens, toujours taillé selon leur propre doctrine. Et, et vous, vous, vous, vous, vous devenez il, il membre de l'Esprit Mais Jésus Jésus habite. Non il est différent Il est la plénitude de la divinité mon frère Il nous, est hum. la plénitude de la divinité mon oui. la plénitude de la C'est pourquoi je vous ai posé la question Comment est-ce que vous êtes devenu enfant de Jésus Moi Comment vous savez que vous êtes devenu Parce que vous avez fait beaucoup Ça, de faire la Parce que vous priez tous les jours à genoux vous avez Ça, Dieu je donne Parce que je chante tous les jours. Vous mais À ceux qui l'ont aussi à ceux qui croient en son Il a donné le pouvoir de devenir les Pères sont ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme ni de la volonté de l'amour la volonté donc il y a une chose que vous devez bien faire très attention c'est la manière dont vous croyez sur vous il y a recevez. Vous recevez. Vous recevez. Vous Vous recevez. Vous Vous Vous recevez. Vous Vous recevez. Vous recevez. Vous nous Vous à la fin. Vous avez Vous recevez. Vous Vous Vous se mais que il sort, il, il est sorti, il y bas qui se passe? il, il y il il passe. Il est pas. il il passe. a est que lui le bon bêcher, il marche devant, il il marche devant il de toi. Tous les qui sont sortis, ils est le sur lui, Toi qui est-ce que tu suis qui <t> est-ce que toi tu es On a élevé tellement l'homme de pauvre pendant qu'il est On a tellement élevé l'homme On est dans le cœur de cette Si un million d'hommes n'est pas élevé, c'est comme s'il n'y a pas de Il y a des auteurs qui ne peuvent pas et puis, pour que le brigadeur montre qu'il prêche, il une citation. le prophète a dit Même si ça ne pas avec la parole, de Dieu. Alléluia Alléluia Oui, alléluia, moi Alléluia, C Cette sœur était poussent là fond a la où se trouvait mon frère mais c'était en il y a de la il y a il y quelqu'un qui et alors là le dit ça c'était le de ça vous savez comment on fait d'abord Vous ne que vous croyez de ça Vous vous n'avez pas même Vous n'avez pas l'envers. J'ai toujours posé la question. C'est écrit où les gars ici. Parce que quand vous dites une chose, quand vous allez vous prouver, vous allez vous prouver, c'est vous vous vous Vous savez C'est si est tellement d'une importance pour chaque, chaque si si aujourd'hui. il y a de moi, il y a moi, vous croyez C'est donc... Vous le dit que vous avez parlé vous avez dit vous le croyez vous et moi Nous le croyons. le vous Il y a Ça n'a rien à voir avec l'écriture. Mais pas celui qui a reçu l'écriture. Ça veut Et qu'un premier être j'ai cru. Vous ce pas c'est l'Église. Que Pas Ça non qu'est-ce qu'il faut pour montrer que... Oh, ils sont dans la maison. c'est là que je vois la foule des gens. Donc destruction. De mais là, dit, la lorsque le 7 septième jour... Il est écrit qu'il y a une science, une de Dieu. Dans tous les églises il y Que Dieu bénisse vos frères et Quand je suis, entré, je je qu'il On a de Parce que dans chaque visage, c'est pour Vous trouverez. Vous y quand vous n'avez pas ça, vous ne a pas ça. Mon frère et ma soeur, Vous Vous savez ce que c'est? c'est du spiritisme. C'est vraiment du spiritisme. Vous amenez ça? Là. Vous, fait. Vous, ça. vous avez aussi des démons avec vous Il ma est la Il il jamais été fait alors <t> vous voyez, Alors, vous à vous vous Vous êtes Vous aussi. Vous garder la une tenue. Mais voilà, 4 dégâts. Il y a ah. On ne doit pas dépasser de une de demi Il Si on est passé demi-heure, On n'est plus long le ça. Une demi-heure. Après une demi-heure. on peut chanter. et écouter les le tu dis que tu es pitié de nous. Vous savez, chanter n'est pas une chose à pouvoir prendre à la légère. Vous savez, une inspiration qui vient. J'ai entendu aux états unis au moins L'homme de Kent, comment il églises, L'homme de Kent. nous a le film. Si l'homme pas le serait pas ouvert. Alors je me pose la question. si l'homme de n'était pas Le saut. Je lui pose la question. Quand il me ça, Est-ce qu'il comprend ce pas pas pas pas dit pas pas Il pas pas pas pas pas pas pas pas Après pas Après Jésus. pas pas Après pas pas pas pas pas pas pas Après Jésus. pas Après je regardais quand William Bayonne ouvrit un escèche. C'était dit comme ça C'est dit comme ça Je, Se a dit comme ça? je, je regardais quand Bayonne ouvrit un escèche. Et j'entendais les étages de l'immobiliser comme on voit. Et je regardais comme moi, si, parce qu'il parut un cheval blanc. désavancée, de prendre les l hôpital, l hôpital, et de la de cela, de cela. Les oreilles. Parents... Attends, parce que le message dit. Sur de y a quoi meters, l esprit, l esprit, l esprit. la L'esprit est béni pris la dort... J'suis. de l'eau Jusqu'à ce mon frère. Tu es Amen. entendu la que Tu bien, la Bible dit <Très grosses> Comment Comment est-ce qu'ils ont reconnu la voie Est-ce que vous vous souvenez? quand vous tous êtes avec Je vais vous ramener quelque part. Avec certainement une image. et J'aime beaucoup passer notre et dans un... y, oh, y, y, y il y avait un fermier. Il avait avait un endroit Il y poulailler. endroit avait un endroit qui poulailler. un endroit qui avait un dans le avait un a un pour aller. avait un endroit un endroit qui avait un endroit qui avait un il y des poules qui a il y a il y a des poules les va effectivement les oeufs. parce que les poules à mais la les un certain moment poussins sont sortis les les oeufs, effectivement ils ont des clous il a un nombre. Il Il a maman pour Il maman Il a fait quoi Mais toutes ces petites Il a Il a Il a Il a Il a quand euh, la poule fait comme ça, y a un là... le petit poussin commence à faire aussi. Il était es dans l'oeuf des il essayait, il essayait, c'était difficile. Et quand il mangeait les choses, il essayait de manger, c'était difficile. Quand la poule sort aussi, il suffit. Un jour, il est vraiment mal. <Birmingham> a -on il a perdu effectivement son nom. Mais dit, il a regardé. Il a dit non. J'en avais deux ici. Oui, oui. Il y a un dedans. Ya... Toutes... Il l'autre. Il y a quatre. Il y a quelques Il y s'est levé. Il a commencé à se Et puis un Il a a il il a a il a il regarde, il est dit, il dit, il quest là, il a vu il a vu les petits Et le il petits vu Quand il était parmi les nous il était un peu différent, 60, il était un peu plus différent, il nous dit, il nous dit, il nous dit, il Qu'est-ce il s'est passé il a simplement lancé Oui, mais le petit moi, Il dit, ah, mais le petit ah, Il dit, ah, Il est là. Il Il il y a quelque chose à travailler en toi Et la Il ne pas Il y a un de la à la que je ne sais je la voix du bon belger était enregistrée en vie. C'est comme vous, mon frère, votre femme, quand elle est enceinte. Quand L'enfant est dedans. Vous parlez avec votre femme. Votre enfant a déjà enregistré votre foi. Le jour de sa naissance, il est rentré à trois personnes. Il ne que ça c'est la voix de notre père. Parce que dans les seins de sa mère, il avait déjà enregistré ta voix. Alléluia nous avons vu le message. Où la avant ne soi Alléluia quand tu es venu au monde. la chose est découverte, Mais lorsque la lumière t'a frappé, de Il Ceci est la vérité. Il parce que la vérité. Voilà pourquoi vous n'avez pas des Vous avez dit Oh, Ne montre pas les Oh, ne montre pas les églises, tu pas n'as pas besoin de Vous n'avez pas de Oh, Ne fais pas les Oh, c'est Ne décide pas ton visage. Vous n'avez pas besoin de Alléluia. Je vais vous poser une voir, on va la on va on va Je vais va voir, on va voir, on va on Pierre, et les autres étaient remplis, <tiétale> et là, il a prêché la parole de Dieu. Là, il a montré là, là, dur, la qu'on attribuait à David vie. Dieu ne permettra pas la Il est le il a le soir, il il est le il il est il est dans la vie, il est mort. Ta vie, il est il c'est l'homme de lui qui n'a la les oui, gens ont cela. Mais ça la maison d'Israël. Oui, oui, ma oui, oui, oui, oui. avec peut-être Que Jésus-Christ est notre Seigneur, Alléluia. La vie de lui, Que tous ceux qui ont entendu la parole. Nous tu le cœur, est touché Parce que, mon précieux parce que, frère, Babara parlait de La compréhension. le bénisse Mais vous devez compris les choses. Ce n'est pas la compréhension de la tête. mais la compréhension du cœur. C'est écrit dans Matthieu chapitre 13. Donc, ce ma tête, vous l'avez la Vous l'avez la la oui. la la oui. oui. C'est vrai. Ma pays? Non, vous l'avez lu. Vous Vous l'avez lu. Amen. Vous l'avez lu. Vous Vous l'avez lu. Vous Vous l'avez lu. Vous l'avez C'est Vous C'est Vous leur cœur, il ne pas touché. il y a de temps. de ce que un peu a un Il a oh, oh, de a de a de Il a le bon corps, bah, réaction, là, de bon cœur, sa parole, Il y une Et qu'est-ce qui s'est passé Il ça va Dieu ne Dans l'enseignement des les dans les non, non, non, non, il a simplement enfin ah, ah, prêché fait la parole, la parole a produit dans le cœur d'en pensée des yeux. Maintenant, regardez les a deuxième chose. Quand Pierre a prêché, il dit qu'il devait dans le la porte, fraction de pain, la prière, Et qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que... Quand ils sont rentrés chez eux, Chacun dit Mais ça, j'ai deux maisons J'ai deux maisons Vous Je crois qu'il y a des frères qui vous parlaient Joué, mais j'ai failli ouais, Je vais aussi amener ça Je pied vais pas les autres. Je ne vais pas les autres. Je ne vais pas les autres. pas Je comme ça. Il les autres. Je ne Il pas ne vais pas ne Il pas pas pas les Et Je il vais pas les autres. Je ne il Je La que okay, chacun de jamais de péché. Personne ne va pas la la de Dieu. Personne ne la parole. ne la parole. de Dieu, Ils ont reçu la parole. ne la parole. de Dieu ont la parole. la parole. la Zéro le premier de ses Là où la le Seigneur Jésus, notre frère, Pascal, le Je le le il a jamais chassé, il c'est Judas. il Judas, qui Il a le il -vous>, Vous savez right ce qui s'est passé? Pendant que Judas était avec le Seigneur, il était toujours en contact avec les samedras. Il a une c'est lui-même. Avant que le Seigneur ne fasse ce que tu dois faire. C'est lui-même. D'abord, qui est, est allé qu le Il vous voulez que je vous le texte Pourtant, Il, vous Il, je... Il y a l'assemblée de vous Alléluia. Ah oui mon frère, c'est la parole de Dieu qui sépare. pas Depuis le commencement. Et la haine même séparer. La lumière, la Vos frères et Vos frères et soeurs. Est frères et le frère prédicateur aussi. Vous n'avez pas de de supplier la fille de choses. aussi. pas pas de vous êtes dans la foi depuis des années. Mais c'est toujours vous frère. vous, êtes toujours les sœur, comment est-ce que tu ne peux pas faire ça est faire, comment est-ce que tu ne peux pas faire ça, oh, bah, ça les... Il faut quand même, que tu fasses les... ouais, Vous un problème, <t 'en foutu> Bon, à on, on ne peut pas forcer. Pas, pas, Jamais dans les scènes Dieu n'a forcé quelqu'un ah, à faire quelque chose. Es est est l es. L es. Dieu ne vous oblige pas à porter ce qui Dieu ne vous pas de porter le pantalon. Dieu ne vous est pas. Si vous ne faites pas ce que vous êtes, c'est interdit. Vous n'avez pas mis la parole de Dieu. en parce que vous faites quelque chose qu'on est mis. pour il je vais le faire pour pouvoir que j'ai cru. ça il pas parce que quand tu as cru, tu as reconnu que ce que tu étais était mauvais. ce que le Seigneur était Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Nous prions en disant notre Père qui est aux cieux. Que ma volonté soit faite sur la terre. C'est toi qui l'ai dit, non que tu ta volonté soit faite sur la terre. Donc je veux faire ta... Et quand on doit faire la volonté, on prend plaisir à faire la oh, ah. Donc quand la Bible dit que c'est une approbation ah. pour une femme, les notées, les la d'hommes, moi je dois me considérer par rapport à la relation bon. Qu que j'ai avec vue. Donc dit Dieu dit que cette chose n'est pas bonne. Qu'est-ce que D'abord, il faut d'abord que tu sois au ça, C'est vrai, je me souviens une fois, on a dans la il y a une On a Je il a fait son La sœur qui était rassemblée, qu qui pousse la elle, elle s'élève rapidement avec son pain. Elle va pas... ouvrir la carte. qui est. ne Je regardais, Je Je vous Je Je que vous <sleurs> Je ça. <sleurs> <sleurs> <everything. sleurs> <sharp�> <communicated S Attack astronomers> Pourquoi, Pourquoi vous êtes cette Ça de de la faute à quelqu'un. Enfin, Il a pas pantalon. de Il n'a pas besoin Il n'a pas besoin de vous. Il n'a la parole. Il y a Quand quoi quoi va. Quoi. Quand la pas besoin de vous. pas la maison, ça, elle que tous ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que le Seigneur a dit l'Esprit de vérité qui vous conduira là... dans toute la vérité? Si cette écriture est et la vérité, si l'Esprit le vérité... du Seigneur va te conduire de là. Il va te convaincre toi du péché. Il va te convaincre toi. Ce pas moi qui te convaincre du péché. Non, le Seigneur. Vous entrez dans votre garde-moi. Vous entrez Il votre Amen moi Vous entrez dans Vous jamais le Vous dans Vous entrez Vous garde garde garde garde-moi. garde garde Vous garde garde quand je vois maintenant l'esprit qui a dans le frère, il <t> va <'en> vous acheter des costumes, si c'est de 46 pièces. Il vous en sert. <'en> <t 'en> <vous> <t 'en> Alors, le frère, il a dit, il il il a il a dit, il a dit, il a a il la mais vous le Il y a déjà n'achetez pas, plus plus. Plus. Un pas plus plus. de costume pour faire confiance, pour faire Alors, il il faut pouvoir la marque qui est On a la crise. On vient pour vous dire bonjour. Bonjour. bonjour. bonjour. Donc, vous avez la tête du Seigneur. Vous montrez le nom de jean Bosco, C'est Jean Bosco qui est un Jean Bosco est Jean Bosco Jean Bosco est Jean Bosco est Jean Bosco est Jean Bosco est Bosco est Jean Bosco Jean Bosco que le Seigneur nous délivre. Quand vous êtes un fils monsieur, de Dieu, vous avez l'Esprit Quand vous êtes une fille de Dieu, vous entrez dans votre... Comme vous appechez Le garde Vous prenez, il le seul. Vous pas faire une famille, une chute. Mais bagages, vous la faites d'abord la sœur est bien comme tu l'as. Et il y a des la couturier. Couturier. maintenant rentrer cette chute, la sœur ne sait pas. Tu as la génie. Tu as tiré la la la Tu monter. Pas comme ça, tu pas un le que tu la vie. Ça, c'est le Ça, c'est toi, toi, tu es en moi. Mais que y de corps, était le Ça, avec un on le couvre de la bonne manière. a être que tu es en faut Que le chien qui soit à l'intérieur, ça peut être un de <definitions> Et alors, est la des on voit. est par le sort là là j'avais vous à une chose. Il y a une Chez nous, là-bas, je vois parfois des hommes. Il n'a pas laissé, il m'a avec sa femme. de la ici. Et il est content de la sa femme. Il va poser de tuer un chien. Tous les hommes. Je de Quand je vais passer, Samuel, vous. Ma femme il les quoi, est ouais. Entretiens... en train really? de bah, la ouais. Ouais. Il est de Quand il est chez lui comme ça, il vient. Il est rempli de démons. Il est rempli de démons. Il est rempli Il est rempli de démons. Il est rempli de Il de Il est rempli de Il est rempli de démons. Il est rempli de Il est rempli Il est rempli Il est rempli de Il est rempli non, le pantalon. Il a ta non, est un pantalon. Il Non seulement d'être les est un le pantalon. dis un pantalon. Il est il, il est Il Il est Il est le pantalon. Il y a Il dans un Il y a on se Il Il Il est c'est est la à on dis. bonjour au Seigneur C'est vrai, c'est important. Il y a quelqu'un, c'est beaucoup. Donc nous avons besoin ouais. hein. de oui, Le Seigneur nous a ça. Nous avons le vous, a vous ce